J'ai testé le Macefit gtr 4 depuis plusieurs mois déjà. Oui, je l'avais reçu à sa sortie et depuis, j'avais pas réussi à trouver le temps de tourner ce test. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je vais vous présenter mon test complet de cette montre qui en a dans le ventre, qui a des petites nouveautés par rapport au modèle précédent. Bref, on va voir dans cette vidéo si elle vaut le coup aujourd'hui en 2023. C'est parti Commençons par parler un petit peu du design de cette Amazfit GTR 4 Vous savez j'avais aussi eu la GTS 4 hein, Qui est à peu près pareil hein, dans le fonctionnement Qui est à peu près pareil dans l'utilisation Mais malheureusement c'est la première fois que ça m'arrive Je l'ai perdu, oui Vous savez j'ai changé, changé de studio J'ai changé de j'ai déménagé mon studio par rapport à la vidéo unboxing de ces montres Et par rapport à la vidéo que je tourne aujourd'hui est impossible de retrouver ma GTS 4 J'ai la boîte mais je n'ai plus le produit Donc sur ce test malheureusement vous ne verrez pas cette GTS 4 Vous verrez simplement la GTS 4 R4, Mais comme je vous le disais, je l'avais testé aussi pendant plusieurs semaines avant de déménager Et l'utilisation est la même, les fonctionnalités sont la même et Je vous ai même, je vous avais fait hein, de mémoire une vidéo comparative entre les deux Vous pourrez la retrouver Alors, qu'en est-il de cette GTR 4 La VoiceFit GTR 4 reste comme la GTR 3 et GTR 3 Pro Une montre très élégante Elle reste assez simple sur son design C'est une montre circulaire, mais elle a de quoi plaire à la plupart On va être sur une montre avec un cadran de 46mm Avec des dimensions de 46mm par 46mm 10,6 mm et un poids avec bracelet de 34 grammes. Elle est assez légère, assez simple, assez design. Elle ira à pratiquement tous les poignets qui, bien entendu, permettent un cadran de 46 mm car ça reste dans les catégories de grandes montres. Au niveau de l'écran, on a un écran de 1,43 pouces AMOLED, 466 par 466 pixels, soit 326 ppi. Là-dessus, on est comme sur ses prédécesseurs, pas vraiment de grosses nouveautés et même au niveau du design, hein, il y a très peu de grosses nouveautés. La seule distinction qu'on pourra voir c'est que l'année dernière c'était édition Pro et édition euh, GTR 3 normale Et sur la, entre la Pro et la GTR 3 il y avait quand même une petite différence au niveau du look Et là voilà on a abandonné l'histoire de la Pro et on est resté sur du GTR 4 qui se retrouve un petit peu entre les deux Au niveau des matériaux on va retrouver au niveau du verre un verre trempé, un revêtement anti-empreinte digitale et une lunette anti-reflet Le boîtier est en alliage d'aluminium et la coque inférieure en PC pulvérisé auto de brillance. On va retrouver aussi différentes couleurs, différents types de bracelets avec un modèle qui est composé d'un bracelet en cuir, un modèle avec un bracelet en fluoro élastomère et un bracelet en nylon comme sur le modèle que j'ai. Sur le côté droit vous allez retrouver un bouton couronne et un bouton plat. Bref comme je vous le disais c'est une montre assez sympa, à l'arrière vous allez retrouver le cardio fréquence mètre qui va bien entendu aussi mesurer la SPO2 mais ça on va voir toutes les fonctionnalités de santé juste après. Là on se positionne quand même sur une montre allez, moyenne gamme qui est faite pour les personnes qui cherchent une montre connectée avec une, une assez bonne autonomie et quelques fonctionnalités de base. Bref on continue avec bien entendu les fonctionnalités smart. Commençons par regarder la navigation dans cette montre, cette GTR 4. Tout d'abord, on va être sur un écran principal, un écran principal qui va être bien entendu personnalisable. On le verra juste après. On va voir différentes navigations avec des swipes. Vous allez swiper de haut en bas pour avoir un écran de raccourci pour pouvoir activer le mode nuit, le mode cinéma, le, le sommeil, etc, la luminosité et même désactiver le bluetooth, etc, etc vous allez pouvoir arriver de bas en haut pour arriver aux notifications vous allez pouvoir swiper de droite à gauche pour avoir les différents écrans les différents écrans euh, de votre activité quotidienne comme par exemple voilà là, votre nombre de pas euh, le temps d'activité, etc., etc. Vous allez pouvoir avoir votre rythme cardiaque. Si vous souhaitez encore la météo, encore vous allez avoir vos points gagnés aujourd'hui. Vous allez pouvoir écouter votre musique, et là, votre petit widget board, comme j'aime appeler, avec tous les petits widgets, un petit récapitulatif sur tout ce que vous allez pouvoir trouver sur la montre en un écran. Ensuite, on revient ici. C'est la même chose si vous allez vers la gauche. Vous allez pouvoir aussi appuyer sur les différents boutons, parce qu'il y a deux boutons, un bouton couronne et un bouton ici plat. Lorsque vous appuyez sur le bouton couronne, vous allez arriver au menu que vous allez pouvoir du coup défiler avec la couronne ou défiler avec les doigts. Le menu, vous allez avoir votre PAI, votre fréquence cardiaque, etc. etc. Ça, je vous l'avais montré dans euh, l'unboxing. Et bien entendu, on va le voir juste après, on va voir les différentes fonctionnalités. Donc, on va décortiquer un petit peu ce menu. Vous allez pouvoir aussi appuyer sur le bouton en bas pour lancer directement du sport dans ce cas là mais voilà vous allez avoir ce bouton pour faire un raccourci et aller vers la fonctionnalité que vous voulez au plus vite. Lorsque vous restez appuyé longtemps sur le bouton en haut à droite vous allez vous connecter à Alexa vous allez pouvoir l'installer directement euh, via votre téléphone, synchroniser avec votre Alexa et vous allez pouvoir du coup simplement converser avec Alexa pour lui demander certaines petites choses, on va y revenir. Qu'en est-il pour la personnalisation sur cette montre On va rester sur du classique bien entendu si vous voulez changer votre écran principal vous restez appuyé dessus, vous allez pouvoir avoir différents cadrans, sélectionner les cadrans, les personnaliser directement depuis ici hein, le petit euh, stylo pour personnaliser certaines choses, certaines informations, etc. etc. et vous allez pouvoir bien entendu aller encore plus loin si vous allez directement le faire depuis l'application ZEP, vous allez avoir plusieurs de cadran une petite multitude de cadrans, je vais vous montrer tout ça. Attendez, hop hop hop. Vous allez avoir sur l'application ZEP plusieurs cadrans en allant dans un Macefit GTR 4 et en allant directement sur cadran de montre. Là vous allez avoir une multitude de cadrans animés ou non personnalisables. Vous allez pouvoir les télécharger en cliquant dessus, le synchroniser avec la montre et c'est réglé. Vous pourrez par exemple aller sur gestion de la liste des applications. Et là vous allez pouvoir voilà, déplacer pour refaire votre liste des applications Pareil pour la carte des raccourcis, vous allez pouvoir changer tous ces paramètres directement sur euh, bah, l'application voilà, ZEP Afin de, de personnaliser un petit peu la prise en main de votre montre à votre guise Qu'en est-il maintenant des notifications Pareil vous allez les recevoir sur votre montre, hein. je vous ai montré qu'en allant vers le bas vous allez recevoir vos notifications, là j'en ai aucune, je vais vous montrer ce que ça donne. Lorsque j'en ai une, et vous allez bien entendu pouvoir personnaliser les notifications directement sur l'application ZEP. Vous allez retourner sur votre montre, dans votre profil, puis sur votre montre, et vous cliquez sur notification et rappel. Là vous allez pouvoir cliquer sur notification de l'application, vous allez pouvoir activer ça, et choisir quelles applications vous envoient des notifications. Par exemple si je veux que Youtube en envoie je mets, si je veux que Twitter en envoie je mets... Si je veux que ce soit, euh, je ne sais pas, simplement euh, Netflix, je mets, etc. Pour chaque application, vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir aussi activer la notification pour les rappels de bouger. C'est-à-dire, la de monde va vous dire, allez mon petit coco, là va falloir se lever et bouger un petit peu. Pareil, vous allez pouvoir activer les notifications pour recevoir les SMS, les mails, etc. etc. On va recevoir les SMS du coup, mais malheureusement, ces SMS n'arriveront pas entiers ils vont arriver tronqués et là on ne pourra rien du coup faire mais ça on va en parler juste après vous allez recevoir les appels directement sur la montre là vous allez pouvoir du coup ça vibre hein, vous entendez certainement là vous allez pouvoir raccrocher ou décrocher si je décroche je vais pouvoir parler directement via ma montre je vais pouvoir gérer le volume du son si je veux entendre mon interlocuteur sur ma montre et je vais pouvoir bien entendu, euh, bah, même cliquer sur le clavier hein, si j'ai besoin de faire des touches, si je suis, en... je suis pas en appel avec une boîte vocale, je vais pouvoir couper le micro et je vais pouvoir raccrocher. Ça reste assez basique pour la réponse d'appel, c'est simple, c'est ce qu'on veut et maintenant on peut même aller directement dans la fonctionnalité téléphone et rappeler les destinateurs récents ou alors créer une liste de contacts fréquents, ça on va le voir, on va le faire directement sur l'application ou même taper un numéro avec le clavier pour pouvoir faire du coup une liste de contacts un petit carnet de contacts pour pouvoir les appeler en quelques clics on va directement sur l'application on va sur téléphone puis on va cliquer sur contacts fréquemment utilisés et là vous allez pouvoir ajouter des contacts on va autoriser bien entendu l'application zep à aller sur notre liste de contacts et bien entendu on va les ajouter un à un pour être tranquille et avoir ça sur notre montre qu'en est-il maintenant de la musique sur cette montre au niveau de la musique vous allez pouvoir avoir euh, deux deux méthodes deux méthodes différentes c'est à dire stocker de la musique directement en la téléchargeant sur la montre vous allez dans musique ça marche même sur iphone par contre il faut que vous ayez des fichiers musique directement sur votre iphone vous allez dans musique vous faites télécharger la musique et vous recherchez du coup dans votre euh, liste de, de, de fichiers hein, d'iphone des musiques et vous les téléchargez directement sur la montre ça c'est la même chose hein, si vous avez un téléphone android et sinon vous allez pouvoir aller dans, dans l'application musique soit et changer de mode pour contrôler directement la musique de votre téléphone, comme une télécommande, les deux sont possibles C'est personnellement le mode que j'utilise le plus parce que stocker de la musique sur la montre c'est un petit peu compliqué, il faut télécharger les fichiers MP3 etc etc Regardons maintenant les autres applications directement disponibles sur la montre, les autres applications un petit peu smart qu'on va retrouver parce qu'il y en a quand même certaines d'assez sympas. On va retrouver bien entendu directement sur la montre la météo. La météo qui va nous permettre du coup d'avoir un suivi météo plus ou moins précis. Hein, et euh, plus ou moins long en fonction de la localisation qu'on a. Vous allez pouvoir aussi avoir une application carte de membre. Ça vous permet d'ajouter des cartes et d'avoir un petit wallet comme ça pour pouvoir scanner facilement vos cartes. Vous allez aussi euh, pouvoir ajouter une alarme, bien entendu, alarme intelligente qui vous fera vibrer votre montre. Vous allez pouvoir synchroniser votre agenda. Sur euh, Apple, ça sera votre euh, calendrier Apple. Et si vous avez un mobile Android, vous allez pouvoir synchroniser votre Google Calendar. Ensuite, vous allez avoir des informations sur la lune et le soleil, la boussole, l'altimètre barométrique. Vous allez pouvoir euh, avoir aussi un chronomètre, un compte à rebours, une horloge mondiale, une liste des tâches, un mémo vocal que vous allez pouvoir directement enregistrer avec la montre. Je vous rappelle qu'il y a un micro et un haut-parleur. Et vous allez pouvoir déclencher votre caméra à distance. Voilà pour ce qui est des applications intégrées. Maintenant, avant de voir les applications tiers sur cette montre, on va parler d'Alexa. Oui, car je vous l'avais déjà montré sur d'autres montres ZEP, d'autres montres Amazfit. Vous allez pouvoir aller dans l'application et synchroniser votre compte Amazon Alexa avec, bien entendu, votre montre pour pouvoir utiliser Alexa. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Alexa Déjà, je vous rappelle, vous restez appuyé et vous allez pouvoir dire « Bonjour Alexa, comment vas-tu » Voilà, Alexa va vous répondre. Vous allez pouvoir lui demander « Alexa, fera-t-il beau demain ?» Elle va vous donner la météo, vous allez pouvoir aussi lui dire Alexa, comment dit-on bonjour en italien en italien c'est. Bref, vous allez pouvoir avoir des traductions, des choses assez sommaires, de pouvoir avoir la météo, etc. Mais par exemple, si je lui dis envoie un SMS à Johnny Hallyday, Malheureusement ce n'est pas pris en charge sur cet appareil Donc on va avoir voilà, quelques fonctionnalités intéressantes Comme on pourrait avoir avec, euh, voilà, avec Google Assistant Sauf qu'on va avoir des fonctionnalités en moins Car on n'aura pas tout ce qui est smart avec cette montre Les appels non plus ne sont pas pris en compte Pour finir maintenant regardons les applications tiers sur cette montre Car oui euh, ça ça existe depuis peut-être un an ou deux ans Bref ça existe depuis quand même ça commence à exister Et on va avoir la possibilité d'avoir un store Qui va nous permettre de télécharger les applications Alors à la base on avait vraiment que des applications gratuites vraiment très limitées et là en allant sur le store directement sur euh, l'application ZEP on voit qu'il y a quand même une multitude bah, d'applications qui commencent à exister voilà comme public holidays en gratuit church calendar des décomptes des, des trucs voilà ça commence à être déjà plus sympa à regarder il y en a des payantes il y en a des gratuites et ça commence à être intéressant parce que voilà on a de la méditation on a de, du suivi de poids on a des blagues des choses assez basiques mais pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas J'espère que au fur et à mesure euh, Des développeurs vont s'intéresser Un petit peu à développer des applications Encore et encore, mais c'est vrai que Ça reste assez limité Mais c'est toujours un plus d'avoir voilà, des petites applications En plus, de méditation On est très très très très très loin De ce qu'on pourrait trouver sur une Galaxy Watch Bien entendu, avec euh, le Play Store euh, Ou alors sur euh, Une Apple Watch, avec bien entendu L'Apple Store, mais bon, c'est toujours ça Sachant que cette montre a quand même pas mal d'autonomie. Voilà pour la partie Smart, maintenant on va voir côté santé. Qu'en est-il maintenant côté santé Côté santé, on va être vraiment être sur ce qui se fait sur du Amazfit. Si vous avez déjà vu mes tests d'Amazfit, on va pas aller beaucoup plus loin sur cette montre. Vous allez avoir différentes mesures de santé qui sont prises tout au long de la journée comme la mesure des pas, etc. Vous allez pouvoir, en allant dedans, voir un peu plus euh, d'informations directement sur votre montre. Vous allez pouvoir aussi, hein, toujours en soi avoir le rythme cardiaque. Vous pouvez prendre le rythme cardiaque, mais avoir votre suivi de rythme cardiaque. Vous allez avoir tout ça, soit sur cet écran, soit directement ici, via le menu sur le menu, lorsqu'on va remonter en haut, on va avoir notre PAI qui nous donne un petit score, un score voilà, sur la journée sur comment on s'est dépensé, comment on a dormi etc etc, ensuite la fréquence cardiaque c'est ce que je vous viens de vous montrer avec le suivi, vous allez avoir l'oxygène dans le sang qui va être prise lorsque vous allez la lancer mais qui peut être prise aussi en continu vous allez avoir la mesure en un clic ça c'est assez intéressant parce qu'elle va prendre plusieurs mesures directement, vous le mettez à votre poignet et cette mesure en un clic va vous prendre votre SP2, votre stress etc etc. Et du coup en un clic Vous allez avoir enfin une prise de mesure Vous allez avoir tous les résultats Qui est plutôt pas mal je vous le montre On voit à chaque fois je lance la mesure On voit ce qui est pris le rythme cardiaque à SPO2, le stress à SPO2, la respiration. Bref, vous allez avoir tout ça prise en une mesure, ce qui vous permet de gagner du temps. Vous n'avez pas à faire chaque mesure une après l'autre. Voilà, ça vous donnera votre bilan, votre rythme cardiaque, votre stress votre SPO2 et votre fréquence de respiration. On va avoir aussi, bien entendu, le suivi de sommeil. On va avoir le suivi de sommeil qu'on va aller ici, qu'on va aller chercher ici. On va voir on va notre cycle de sommeil, bien entendu. Vous allez pouvoir aller voir votre euh, différentes phases de sommeil directement depuis votre montre, qui va vous donner votre mesure euh, de la veille, hein, du sommeil précédent. Si vous voulez aller plus loin directement sur vos mesures, vos mesures de santé, vous allez bien entendu, et avoir l'historique, vous allez bien entendu aller sur l'application ZEP. Lorsque je vais aller sur l'application ZEP, sur mon écran principal de l'application, je vais avoir toutes les toutes les mesures que je viens de vous donner. Que ce soit la PAI, le sommeil, la fréquence cardiaque, le stress, la SPO2, euh, le poids, l'IMC, etc., etc., qui soit, sont des données euh, qu'il faut rentrer vous même, vous allez avoir vos activités et lorsque vous cliquez par exemple sur le sommeil, là vous allez avoir différentes informations concernant le sommeil, votre score de sommeil la durée d'endormissement la régularité, les phases de sommeil, est-ce que c'est profond, est-ce que c'est pas profond est-ce que c'est éveillé, est-ce que c'est pas éveillé vous allez pouvoir euh, voir sur la semaine voir sur le mois, bref vous allez pouvoir aller sur votre historique de chaque jour pour voir comment ça s'est passé en swipant vers la gauche, vers la droite et ça c'est plutôt pas mal, ça va être la même chose hein, que ce soit sur le sommeil, le rythme cardiaque pareil, vous allez pouvoir le suivre euh, au jour le jour, aller sur la, la journée d'avant, etc, etc, et ce sera bien entendu la même chose au niveau des pas, bien entendu la même chose euh, au niveau des calories, etc etc, vous allez bien entendu pouvoir Gérer cet écran, voilà je ne vous pas dit en personnalisation Mais si vous les passe ça vous intéresse le plus Vous pouvez le remonter avant le sommeil Comme ça vous allez l'avoir directement d'un coup d'œil. Grosso modo on reste sur ce qui était présent avant On a une petite, euh, une petite nouveauté Des petites nouveautés au niveau graphique euh, Au niveau euh, de l'application Qui sont assez sympas Qui la rendent un petit peu plus sympa à utiliser Par rapport à ce qu'on avait connu à l'époque je me rappelle Mais on reste sur ce qui fait le fort de cette application C'est que c'est assez précis C'est qu'il y a beaucoup de données Et qu'on peut avoir cherché moi ce que je regrette un peu c'est que avant Il nous comparait un petit peu par exemple sur le sommeil euh, Notre état, notre sommeil, notre nuit par rapport à une tranche de population qui nous ressemble Avec notre, le même âge que nous Et nous disait voilà vous avez mieux dormi qu euh, Que je sais pas 70% Des gens de, de 30 ans qui ont votre âge Etc etc ça on le retrouve plus C'est un petit peu dommage mais bien Ça faisait un petit peu le, le plus par rapport à ce qu'on avait chez des applications concurrentes Mais là on est quand même sur quelque chose D'assez bon en suivi de santé Assez de bon euh, en suivi voilà quotidien et assez bon en reporting maintenant parlons du sport on va pouvoir le faire assez court au niveau du sport même si on est sur une montre qui euh, se bat un petit peu pour avoir des fonctionnalités sportives des nouvelles fonctionnalités sportives c'est sur euh, là qu'on va pouvoir se différencier de l'édition précédente par exemple vous allez pouvoir lancer une activité physique directement depuis votre montre, bien entendu en allant euh, directement sur euh, exercice vous allez pouvoir cliquer sur exercice et lancer une marche, une course, etc. etc. Vous allez lancer la course, vous allez pouvoir euh, choisir si vous voulez un entraînement en dessous, si vous voulez faire un entraînement fractionné, vous allez pouvoir lancer une navigation, ça on va le voir juste après, un assistant, bref. Vous pouvez lancer la course, une fois qu'elle est lancée, vous suivez vos mesures, en pendant la course et une fois que vous l'avez terminé vous l'avez terminé, vous l'entendez vous, vous avez un petit coach vocal mais vous allez retrouver après euh, votre sport directement sur le téléphone lorsque vous, avez, vous allez lancer la course vous allez avoir du coup votre course avec votre euh, carte directement dessus vous allez avoir différentes informations de course, le, le temps la, les kilomètres, le rythme moyen, vous allez voir vos différents graphiques graphiques de rythme, graphique de fréquence cardiaque vos différentes zones, l'altitude, bref vous allez avoir pas mal d'informations de, de, aussi, hein. la cadence, les pas l'effet le, le, d'entraînement, les détails par kilomètre, ça va être assez assez complet, que ce soit sur une course comme ça ou sur une, une marche du vélo, etc., etc. Vous pourrez aussi directement aller dans toutes les données et aller chercher, je sais pas, des petites informations encore plus intéressantes comme votre VO2 max qui va vous intéresser après avoir fait un effort, ça vous le calcule, mais vous allez pouvoir aller chercher directement des données un peu plus sportives directement en cliquant en haut à droite puis dans toutes les données, des, euh, directement depuis l'écran. Ensuite, ce qui va être intéressant c'est que vous allez avoir une petite nouveauté C'est ça qui va un petit peu vous différencier de, des autres de, de ce qui existe déjà Ça va être de pouvoir intégrer des trajets Vous allez aller ici dans mes trajets Et vous allez pouvoir importer directement des trajets Alors comment fait-on Vous allez dans vos fichiers iPhone ou fichiers Android Et vous faites ouvrir avec et vous choisissez l'application ZEP ça, veut, ça va faire que lorsque vous êtes en train de lancer une marche ou une course Ici vous allez pouvoir aller directement dans navigation cliquez sur mon trajet et dans mon trajet vous allez recevoir votre parcours vous allez pouvoir cliquer sur euh, voir le détail directement l'aperçu du trajet ou alors vous allez pouvoir directement faire emprunter le trajet et lancer du coup votre entraînement comme ça vous lancez et vous aurez ici si ça s'affiche votre suivi d'itinéraire avec votre trajet à suivre autre petite option, bien entendu, lorsque vous avez lancé votre exercice, ça va être des objectifs, des alertes, euh, des mises euh, en pause automatiquement, où vous allez pouvoir aussi lancer un entraînement pour lancer un entraînement fractionné, créer votre entraînement fractionné et le lancer, et dans plus, vous allez pouvoir... Avoir la possibilité de changer Les plages de données, donc grosso modo La nouveauté ça va être ça, cette importation De suivi d'itinéraire qui est vraiment sympa ce hein, Qui donne, voilà C'est ce qu'on aimerait avoir déjà de base Sur toutes les montres connectées, donc c'est bien d'avoir Intégré ça enfin sur les montres Amazfit, il y a aussi un coach ZEP Mais qui n'est pas disponible sur ce modèle, qu'on retrouvera Sur mon test de l'Amazfit Falcon C'est une nouveauté, ça on le verra Très prochainement, qu'en est-il maintenant de la précision De cette montre, au niveau cardiaque Au niveau GPS, on est sur une montre euh, déjà au niveau du GPS, qu'il y a une nouvelle technologie de GPS qui la rend vraiment très précise, et au niveau cardiaque, on retrouve aussi un cardio mètre assez précis, que ce soit sur des exercices fractionnés, où le, le cœur va monter très vite et redescend très vite, la fréquence cardiaque va être un petit peu plus difficile à suivre sur certaines montres, mais là, elle se débrouille très bien, et ça va être la même chose au niveau des exercices plus basiques, comme une course à pied un petit peu plus linéaire, avec une fréquence cardiaque qui monte et qui redescend de, de façon plus linéaire, on va être vraiment sur une montre, bah après c'est depuis la dernière ou depuis un ou deux ans ouais Depuis l'année dernière on a vraiment Sur pratiquement toutes les montres connectées Au dessus de 150 euros Même au dessus de 100 euros On a des cardio fréquence mètres Qui euh, tiennent la route Et celui-ci tient aussi la route Maintenant parlons de l'autonomie parlons maintenant de l'autonomie de cette gtr 4 alors comme sur les gtr 3 gtr 2 gtr etc etc on va se situer sur les montres qui économisent un petit peu d'autonomie en réduisant un petit peu la partie smart même si on l'a vu il commence à y avoir des petites euh, des petites applications tierces qu'on va pouvoir télécharger sur ce type de montre mais en autonomie classique avec un usage classique MazeFit nous propose une montre avec jusqu'à 14 jours d'autonomie vous le savez moi avec mon usage classique en faisant une petite séance de sport par semaine en écoutant un petit peu de musique ou en trifouillant un petit peu la montre, j'arrive quand même toujours un petit peu moins que ça. Je suis plus sur du 10 jours d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Avec un usage vraiment très intensif, vous allez arriver plutôt aux alentours de 7-8 jours d'autonomie. Mais ça reste, comme je vous le dis, plutôt convenable sur une montre qui va vous permettre ses fonctionnalités et sur une montre qui, voilà, se situe dans ce domaine. Hein. C'est un peu comparable au Huawei, qui se situe euh, dans le même type de montre, c'est-à-dire pas trop smart pour gagner de l'autonomie et arriver sur le papier, sur du 14. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs Qu'en est-il des points positifs et des points négatifs sur cette Amazfit GTR 4 Mon premier point positif va être l'ensemble global. On reste sur vraiment une montre qui fait le job. Qui fait le job côté santé, qui fait le job côté sport, avec même le suivi d'itinéraire qui est nouveau et qui permet à ceux qui aiment aller faire du sport avec un itinéraire, d'être comblés avec cette montre. Elle a aussi, voilà, elle fait le job aussi côté smart, même si on aurait aimé que ça aille un petit peu plus loin et on aurait aimé que les applications tierces soient un peu plus pertinentes. Mais elle fait le job, si vous cherchez une première montre connectée, et que vous avez ce budget, elle peut être assez sympa si vous espérez avoir au moins 10 jours d'autonomie. Le deuxième point positif, ça va être l'autonomie bien entendu, je viens de l'évoquer, c'est qu'on reste sur une montre avec plus d'une semaine d'autonomie malgré votre utilisation. C'est donc une montre qui va ravir la, les gens qui ne cherchent pas des montres comme les Samsung ou comme les Apple ou etc. Les montres qui vont avoir moins de 4 jours d'autonomie. Cette montre fait le job à ce prix là au niveau de l'autonomie et ça vous permet d'être serein lorsque vous la portez. Le troisième point positif, moi, ça va être son design. Elle est épurée, elle est élégante, elle va ravir et elle va convenir à la plupart d'entre vous. Qu'en est-il maintenant des points négatifs Mon premier point négatif, ça va être le prix. J'aurais aimé avoir un prix plus agressif. Depuis qu'on a vu la Galaxy Watch 4 baisser, baisser en prix, arriver aux 150 ou 200 euros, c'est vrai que les montres connectées très smart peuvent se trouver moins chères. Et j'aurais aimé que cette montre soit démarre à 159 euros au lieu de 199 euros. Là, actuellement, il y a un modèle à 229 euros, celui que j'ai, avec son bracelet en nylon. J'aurais aimé que lui soit en dessous des 200 euros. bref, je trouve que le rapport qualité prix est, est très bien, mais pour aller vraiment casser les prix par rapport aux concurrents, j'aurais aimé que ce soit moins cher surtout que mon deuxième point négatif ça va être les nouveautés, il y a très très peu de nouveautés je trouve, par rapport aux éditions précédentes, GTR 3 et GTR 3 Pro donc voilà, j'ai l'impression de refaire un test d'une montre que je connais, c'est vrai que le suivi d'itinéraire, il, il est top, mais peut-être qu'il aurait pu être mis à jour sur les GTR 3 aussi, peut-être il le sera vers l'avenir je ne sais pas, ok on a une nouvelle technologie de GPS, mais ça ne casse pas trop pâte à un canard, donc j'aurais aimé plus de nouveautés ou alors un prix moins cher voilà les amis vous avez mon ensemble hein, mon test de cette GTR 4 suite j'ai commandé aussi la suite Falcon, elle devra arriver dans quelques jours donc je vais la tester, euh, désolé pour la GTS 4 hein, que j'ai perdu, euh, désolé aussi pour euh, mon banquier, pour mon compte en banque parce que ça me fait une montre que j'ai perdu euh, que j'ai payé pour rien, c'est un petit peu dommage mais ça arrive et c'est pas grave, au moins j'ai mon nouveau studio, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, en attendant, vivez à fond, vivez High e tech et à a la prochaine sur la chaîne.